Merci. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Charles Blegoudé, voilà. je suis au sud d'ici, je suis fils de Gagnoua, précisément des Dibiroua. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce quartier. La particularité de mon arrivée aujourd'hui. C'est que c'est après 11 ans, 9 mois hors de la Côte d'Ivoire, que je suis devant vous. Il n'a pas dit 11 jours, il n'a pas dit 11 semaines, il n'a pas dit 11 mois, il a dit 11 ans, plus 9 mois. Par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise, j'ai été arrêté, emprisonné en Côte d'Ivoire d'abord ensuite envoyé chez les Blancs, en Hollande, où il fait l'objet d'un procès. Quand on revient, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on sait ce qui s'est passé dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés là. On peut se saluer, on peut prier, ce qui n'a pas été le cas à un moment donné. Tout ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et on doit tirer les leçons de cette histoire-là tourner cette page pour ne plus que ça se répète. C'est le rôle que je me suis donné moi-même. Et depuis que je suis venu, j'ai fait le tour du pays. Je viens de Soubré, où j'ai été reçu aussi par la communauté musulmane de Soubré. Avant ça, j'ai été reçu par le chèque le président du COSI, celui à la maison. Et nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas venir à Gagnoua, sans venir vous saluer. Je suis venu vous saluer. Je suis venu aussi vous dire le message de paix que je porte. Il ne faut pas rester à Bidien, tenir les grands discours. Il faut venir toucher les réalités. De part et d'autre, beaucoup de nous ont perdu des parents. Brutalement. À cause de quoi À cause de la politique. Quand il y a les élections, ce n'est pas vous qui devenez président, ce n'est pas vous qui devenez député, ce n'est pas vous qui devenez ministre, mais quand il y a le conflit, c'est le peuple qui souffre. Nous, quand Dieu te donne un leadership, c'est-à-dire qu'il te donne une force de parole, il faut l'utiliser positivement pour rassembler. Ceux qui étaient divisés hier, faire en sorte qu'ils reviennent ensemble. Quand on t'enferme en prison, ce n'est pas seulement lieu un lieu d'enfermement la prison, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de remise en cause, mais c'est aussi un lieu de projection. C'est pourquoi, dès que je suis descendu de l'avion, et touché le sol de la Côte d'Ivoire, le mot qui est sorti de ma bouche, j'ai dit je demande pardon à toutes les victimes. Et devant vous ce soir encore, je répète je demande pardon à toutes les victimes de côte d'Ivoire. Je dis bien toutes les victimes, parce que c'est pour nous les politiciens qui sont morts. Ils n'ont pas choisi de faire la politique. Ils n'ont pas choisi de mourir. Demander pardon, il y en a qui me demandent. Pourquoi ils demandent pardon? Non. Ça est dans le Coran, Ça est dans la Bible. On demande pardon pas parce qu'on est faible. Le pardon apaise celui qui a été blessé. Celui qui s'est senti blessé. Le pardon aussi grandit même celui qui demande le pardon. Je n'ai pas honte de demander pardon, parce que je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on vive ensemble, je veux que de nouveau les camarades se retrouvent, je suis candidat à rien, donc je ne suis pas en tapage, parce qu'on dit que les politiciens sont des menteurs, ils peuvent venir vous blaguer quand ils espèrent quelque chose de vous, Et ils deviennent le voter. Moi je ne vous demande pas de me voter, je ne suis pas candidat à quelque chose, mais je suis candidat à la recherche de la paix et j'irai partout les ivoiriens. Parmi tous les collaborateurs de Babo, c'est moi qui a arrêté. On m'a amené chez les blancs. On dit que c'est moi qui ai gâté. Donc comme ils disent que c'est moi qui ai gâté, je suis venu pour arranger. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Et je vous demande et je vous prie, M. Limam Sentral, Mirabikosi, priez pour moi. Priez pour le pays. Que là où je passe le message, ceux dont le cœur est encore dur, à raison aussi peut-être. Parce qu'ils ont perdu des personnes. Ils sont fâchés. Et ils ont raison de se fâcher. Quand tu demandes pardon, on n'accepte pas en même temps. Ce n'est pas celui qui demande pardon qui va dicter le rythme. Chacun pardonne à son rythme. Selon la douleur qu'il a subie. Et celui qui demande pardon, il doit être patient. Je suis patient. Je ne suis pas pressé. Mais je viendrai toujours parler. Je me considère comme un professeur. Quand le professeur donne le cours aux élèves ou aux étudiants, pendant qu'il donne le cours, il y en a qui comprennent en même temps. Il y en a qui ont mis de beaucoup de temps avant de comprendre. Il y en a qui comprennent jamais. Et ceux qui comprennent jamais là, on ne les gère pas. On continue de leur parler. Et c'est ensemble qu'on va le réussir. Tu vas gagner quelqu'un dans un combat civil c'est juste une impression parce que tu vas gagner pendant un moment tu es content un matin, ces enfants qui ont fui là vont s'organiser, vont venir te supporter. eux aussi vont avoir l'impression qu'ils t'ont gagné toi aussi, ces enfants qui ont fui, vont s'organiser vont venir te supprimer, te suivre. pendant combien de temps on va faire ça la meilleure protection pour nous tous c'est la paix quand tu vas au champ tu n'as pas peur parce que tu es en paix avec ton voisin. Quand tu vas au marché, tu n'as pas peur. Parce que tu es en paix avec ton voisin. Oui, notre pays a connu un conflit. C'est notre histoire. Malheureusement, c'est notre histoire. Maintenant, quelle leçon tu t de là? La première leçon que moi je tire de là, c'est que on n'est pas fort à vie. On n'est pas toujours fort pour être toujours le plus fort. Moi, j'ai dormi à même le sol en prison à la DST, moi, Moi, j'ai attendu un passeport pendant 12 mois. Moi, dont le petit coup de fil, pourrait donner un passeport à quelqu'un en un jour. Dieu nous parle. La vie nous parle. Moi, la vie m'a parlé. Monsieur, je suis venu vous voir pour qu'on tourne cette page. Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir a un début. Le pouvoir a une fin. Le pouvoir de l'homme, hein? le seul pouvoir infini, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir a un début. Le pouvoir a une fin. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l'autre. Pour que le jour pour toi finisse. Et puis pour lui commence, il va te tendre la main aussi. Je vous parle avec espérance. Je vous parle avec espérance. J'ai dormi nu dans une cellule de prison. J'ai fait des jours sans manger. Je ne souhaite pas ça à un autre Ivoiri. Ce qui s'est passé entre nous, je vous en prie. Je vous demande pardon. Laissons tomber ça. Regardons l'avenir ensemble. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, désormais, considérez-moi comme un acteur je peux. Je vous remercie. Le président DG, on a dans la On a Le que vous avez apporté, le président du GE, on Parce que nous tous, nous venons de gagner. Même si on ne fait pas il faut qu'un jour on finisse par là, et puis on signe. Ah, parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas partir. D'un, on ne peut pas partir pour laisser d'autres. On est ensemble. Avant, les bébés et nous, on ne faisait pas parler. Ah. Mais c'est la politique ah. qui venu ah. nous, nous mettre en parler. Comme vous-même, vous, vous l'avez souvenu. Parce que nos parents étaient les enfants ici pour venir les mettre en l'école auprès des frères qui de, de faisaient des il n'y avait pas de le tu ou le petit ouvert, le petit ouvert, le donc, vous ne sais pas en faire suis mais après plus vous êtes Je pour sais pas pardon. C'est ce qui est la chose euh, qui est bien. Parce que c'est important. Si vous ne venez pas, les gens vont dire, ah, celui-là, de la manière qui est venu, on ne sait pas ce qu'il pense de nous. Donc, mais quand vous venez demander pardon comme ça, tout le monde est tranquille. On sait que vraiment, notre frère est venu, il est venu pour la paix. On dit ici, on va aller dire aux parents Charles bleu est venu ici et il a demandé pardon à toute la population. Comme ça, toute personne qui va vous voir ici comme ailleurs va vous accueillir, va vous saluer, va s'approcher de vous. Parce que c'est la paix, la cohésion qui fait qu'on avance, le pays avance, les Ivoiriens avancent. Nous voulons que la Côte d'Ivoire réussisse à être de l'avant, mais plus euh, précisément Gaïoa. Si Quand Il y a des personnalités qui viennent, on appelle souvent 10 imams, 7, 20, mais aujourd'hui on a souhaité que tous les imams sortent. Tous ceux les imams, jusqu'à la pourquoi? Pour venir -vous, vous écouter. Oui. Donc, euh, Et euh, le message que vous avez véhiculé a été un message vraiment saluté. Oui. Donc ah, le président oui. dit qu'il va prier. Bah. Oui. اللهم صل على محمد اللهم محمد il y a un homme, il il y a un homme, il a il y a il il un il y Hey, ça mais on va pas Go va pas on